Bonjour, bienvenue à l'autoformation. premier pas avec Squishy Circuit sur le site du Campus Récit. Donc, vous pourrez voir les sections suivantes. Dans la première section, vous trouverez la présentation de l'autoformation. Dans la section 1, la présentation des différentes composantes du matériel électrique. Dans la section 2, on trouvera les premiers défis à réaliser avec ses élèves. Il peut être intéressant de commencer avec une expérience sur les conducteurs ou les isolants et par la suite de poursuivre avec les différents circuits électriques, dont les circuits en série et en parallèle. Dans la section 3, vous trouverez différents projets qui ont été réalisés en classe. Dans la section 4, vous trouverez les liens avec le programme de formation des KM québécoise. québécoises. Dans la section 5, trois sous-sections. La première étant les ressources pour aller un peu plus loin, une liste de matériel qui est souvent utile et permet des projets créatifs dans la section B et finalement dans la section C, une fois aux questions. Dans la dernière section, vous pourrez recevoir des badges et des attestations de formation en lien avec l'auto-formation Squishy Circuit. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette auto-formation.